Je suis Eric du groupe Mister Hard Orly, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui euh, un titre de notre dernier album Experience qui sort en septembre 2016. Euh, C'est un instrumental qui se trouve donc sur notre album et qui s'appelle Heart and Soul. Et j'aimerais commencer par vous montrer l'intro de ce morceau euh, en mi majeur, euh, sachant que je suis accordé un demi-ton en dessous, c'est-à-dire que toutes les cordes sont en bémol, mi bémol, la bémol, ré bémol, sa bémol, si bémol et mi bémol. Euh, Pentatonique majeur donc pas de secret et en fait simplement la difficulté réside dans le fait de jouer des notes doublées euh, et de jouer effectivement avec la vitesse alors je vous le joue d'abord à vitesse normale donc en fait au ralenti c'est doubler les notes de la pentatonique majeure pareil pour la pentatonique de La. Et simplement, on fait une petite grosse note, toutes les deux mesures. Voilà, qui est très dans le style texan. Et au lieu d'aller sur la quinte, ensuite on va démarrer sur la seconde pour aller rejoindre la quinte en chromatique. Voilà, ce qui donne à vitesse normale et complètement. Par exemple 2, j'aimerais vous montrer le premier thème que j'utilise dans ce morceau, toujours très inspiré des guitaristes exsans, entre autres Steve Ravone, euh, basé ce coup-ci sur la pentatonique mineure, avec les notes de base, et pareil, il y a des notes répétées avec une vitesse puisque le tempo est à 200. Alors je vous le joue d'abord à vitesse normale. Alors vitesse lente, c'est tout simplement répéter la note de Mi avec la chanterelle à vide et ensuite, venir faire un petit plan de blues classique. Et après le turn around venant résoudre sur la quinte. Pour le troisième plan, je vais vous montrer quelque chose d'un petit peu plus rapide. Euh, J'utilise toujours la pentatonique mineure ce coup-ci, mais dans les graves, en utilisant la seconde en même temps. En essayant d'être un petit peu rapide, ce qui donne... Ah, C'était la vidéo pédagogique de Mr. Harderly dans Guitare Extrême. Euh, je vous remercie d'avoir passé euh, ces quelques minutes euh, en ma compagnie. Je vous invite à écouter notre album Experience et je vous dis à très bientôt en concert. Tchuss